C'est parti Bonjour à toi, euh, si tu permets que je te tutoie Et euh, bienvenue dans ma toute première vidéo de beauté Alors, pour cette vidéo, j'avais gardé quelques produits à tester que j'avais achetés, Donc il y a notamment une palette de fard à paupières, un correcteur de cernes et une une primer Donc pour commencer, la palette de fard à paupières, c'est la palette The Paradise. Ships The Parading... The Parading... The Paradigm Shift de Simple pour Beauty, donc euh, le déplacement de Paradigme Palette de euh, Échantillon Beauté. Alors c'est une marque indépendante britannique basée euh, à Liverpool. Et euh, c'est une palette très colorée, vous voilà. allez voir tout Et en fait ce qui m'avait intéressé dans cette marque, c'est que déjà elle était cruelty-free, ce qui est assez commun pour la plupart des marques indépendantes, de toute façon maintenant. Euh, c'est plutôt les, les grosses marques qui vont euh, pas être cruelty-free. Et la formulation des phares, c'était pas la même qu'on retrouve habituellement dans les marques indées, c'est-à-dire la formulation cheap, euh, private labeled, euh, étiquet, étiquetée privé et privatement, que par exemple on retrouve chez Morphe ou chez BHS euh, yes Cosmetics, c'est typiquement euh, euh, talc, mica, parabène et euh, huile minérale. Et du coup, bah, j'étais pas forcément intéressé d'essayer de, ça. Mais là, du coup, cette formulation. Cette formulation euh, n'est pas la même. Donc côté logistique, la palette coûte euh, 39 pounds 95, donc ce qui est quand même pas euh, donné en soi pour une marque indé pour une palette. Euh, donc ça va à peu près 46 euros pour info. Mais faut savoir qu'au niveau euh, quantité de produits, on se retrouve quand même. Il y a quand même 35 fards là-dedans, 30 mats et 5 métalliques. Dans le point indiqué, on a 35 x 1,5g ou 35 x 0,05 11. Pour comparaison, j'ai la palette Alien de Jeffree Star, euh, Geoffrey étoile Et euh, celle-ci, coûte donc 46 livres, donc euh, euh, environ 6 livres de plus, qui fait 53 euros. Et en termes de produits, on a 18 x 1,37g. En tout cas, ça veut dire qu'en termes de prix, sachant que le prix est équivalent et qu'on se retrouve avec deux fois plus de produits, euh, elle est en quelque sorte presque deux fois moins chère. Alors, On va ouvrir la palette, donc elle arrive dans ce petit emballage sobre. Voilà vraiment palette hyper colorée Donc essentiellement des mattes comme je disais tout à l'heure Au niveau métallique ici on a un bronze, ici il y a un beige euh, Ici il y a un peu une sorte de marron chaud euh, là il y a un bleu, et bien évidemment le 5. Euh, la palette vient avec un petit miroir. Alors, euh, on va un peu la tester cette palette, n'est-ce pas euh, Donc, je ne suis pas encore peu sûr de ce que je vais faire. Mais bon, de toute façon, je pense que ça va être très coloré. Donc, comme vous pouvez le voir, je pas fait mon teint. Euh, parce que j'étais pas sûr si euh, la palette faisait beaucoup de chutes. Et si je fais un look coloré, je préfère euh, éviter que ça tombe dans mon teint et tout ça, et je trouve ça plus simple. Bref. Alors, comme base, j'ai utilisé un, mon anti-cerne blanc pur de chez Révolution. Le concealer est correct, caché et corrigé. Parce que blanc pur, ça permettra d'avoir des couleurs vraies par rapport à ce que les fards sont censés euh, faire. Voilà. Bon, ça a pas l'air normal, mais euh, c'est normal, ok <rire> Alors ensuite, je vais fixer ma base. Et pour ça, je vais utiliser euh, un produit dont je ne vais pas parler parce que il n'est pas créatif. Mais Bon, c'est Coty Aspen Voilà. Hein. L'odeur est euh, très particulière de ce produit. Euh, on aime ou on n'aime pas. Euh, moi, j'ai pas encore décidé. Et voilà, c'est le look pour aujourd'hui. Donc, moi, je vous dis. Donc, j'ai pas encore décidé ce que je vais aller faire. Euh, je crois que j'ai bien envie de jouer avec des rouges. Je pense que je vais utiliser cette couleur-là comme base qui va ensuite servir comme couleur de transition. Pas trop de chute. Ah, un peu. Pas... Okay. ok Jolie couleur. Alors, je vais un peu accentuer. Euh... La couleur que j'ai déjà mise avec l'orange qui est juste à côté. Un peu une couleur orange-pêche, super jolie. D'ici, on ne voit pas énormément la différence. C'est une couleur très similaire, juste légèrement plus pêche et accentuée, un peu moins beige. Ok. Je vais prendre euh, ce. Rouge, un peu magenta, ici Sur un petit pinceau J'ai pas dit mes pinceaux Parce que je ne suis pas un professionnel, malheureusement euh... <rire> Donc, euh, tout à l'heure, j'ai utilisé un gros pinceau estompeur Là, je vais prendre un plus petit pinceau estompeur Donc, on va prendre la couleur magenta 1, 2, 3 Ouh Je vois que je suis un peu nerveux Par rapport à ça, parce que déjà Personnellement, euh, les looks colorés, j'adore ça, mais ça me fait toujours peur d'en faire parce que je suis pas. Ça fait quand même pas hyper longtemps que je fais du le maquillage. Les looks colorés, j'ai toujours peur de me louper dessus. Alors, en tout cas, ces couleurs, euh, pour le moment, euh, pigmentation très bien pour le prix. Euh, je trouve qu'au niveau euh, pour estomper, j'ai pas trop de problèmes de ce côté-là. Un petit problème là, mais ça c'est parce que je me suis loupé. Hein. <rire> je pense que ensuite je vais prendre la couleur rouge ici qui est une sorte de rouge euh, pur rouge, genre euh, vrai rouge. Je ne sais pas comment dire en français. Et je vais, je vais l'utiliser pour un peu assombrir ma couleur magenta. Je vais reprendre mon, mon plus gros pinceau estompeur et. Euh, je vais prendre cette couleur orange légèrement sombre euh, pour euh, accentuer plus l'extérieur de façon à ce, que, à ce que on ne voit plus trop le, la couleur que j'avais mis de base. Donc, euh, hop, tout petit peu. Oui, c'est un orange en fait. Hein. Et ensuite, je vais retourner sur la couleur de transition de base, celle-là, pour euh, vraiment euh, plus adoucir le l'extrémité. J'ai l'impression que je suis en train d'aller trop loin. <rire> Mon dieu. Mmh. Alors ensuite, je vais prendre un autre petit pinceau stopper et je vais prendre la couleur qui est là. Je vais juste l'appliquer ici. Voilà. Alors ensuite. Je vais utiliser ce tout petit pinceau plat et je vais utiliser la couleur Bordeaux vraiment pour vraiment accentuer l'extérieur. La pigmentation est là. Hein. Légèrement augmentée. Très bonne pigmentation. Euh... Je trouve qu'à estomper, euh, ça me paraît euh, plutôt efficace. J'ai pas trop de problèmes de ce côté-là. Ils sont pas aussi faciles à estomper que genre, euh, ce g -Free Star, mais euh, vraiment euh, très sympa, couleur vraiment magnifique. Alors j'ai décidé que j'allais faire une cut crease, c'est-à-dire euh, un creux coupé. Euh, c'est-à-dire que je vais mettre du lenticène juste ici sur la paupière pour faire une ligne franche entre ici et sur la paupière je prends mon tuyazar métallique là dessus donc je vais reprendre mon anti anticerne révolution et euh, un pinceau Alors, ça c'est un pinceau à lèvres ce n'est pas la meilleure cotte crise que j'ai fait de ma vie mais bon de toute façon je suis pas très douée avec les crises c'est pas mal hein ça va ça passe maintenant je vais utiliser le même pinceau et euh, je vais appliquer un métallique sur euh, la paupière euh, classique, cut crease, Voilà Alors, qu'est-ce qu'on va prendre Qu'est-ce qu'on peut prendre Le métallique, la bronze, il me tente beaucoup. Est-ce que ça fonctionnerait avec cette Je pense que oui, on va dire que oui. Bah, ouais, quand même. Ouais, plutôt sympa. Enfin, c'est pas. J'ai pas mouillé mon. Enfin, mon pinceau est très légèrement humide parce que c'est le même que. l'ancien mais. Bon, je dirais pas que c'est aussi ouf que genre. Euh, euh, ceux de la palette Alien parce que ceux-là ils sont déconnants. Mais, euh, bah, pour le prix, euh, je suis pas non plus. Enfin, je suis pas en colère, quoi. Du coup, euh, je vais reprendre le petit pinceau euh, plat de tout à l'heure et j'ai pris la couleur. Ici le, le bordeaux son que j'ai utilisé euh, dans le coin externe. Je vais estomper là où il y avait la limite, faire un, un ombrage. Est pas mal tout ça, non Qu'est-ce qu'on en pense Je vais prendre ce métallique là, qui est genre une espèce de ch couleur champagne claire je vais l'utiliser pour euh, plus le coin intérieur j'aurais bien voulu que les métalliques soient un peu plus opaques parce que du coup on voit encore mon, mon anti-cerne en dessous comme base pas ultra convaincu de ce côté là malheureusement je vais laisser les yeux de côté et on va faire le teint maintenant et tester deux autres produits et ensuite j'y reviendrai pour compléter parce que je j'ai commencé par les yeux Deuxième produit qu'on va tester euh, La palette c'est plus la star du show quand même Mais j'ai cette petite euh, Wheel Primer Qui a l'air assez fun, <rire> Qui est la Unicorn Primer Drops Beauty Elixir De Barry M C'est une marque britannique assez connue De drugstore, de magasin de drogue Donc euh, plutôt abordable Je crois que ça, ça a dû coûter 8 livres je crois Donc euh, couleur violette on a une petite licorne. Euh, je ne l'ai pas acheté. Je suis pas dans le délire euh, licorne et tout ça. Mais euh, je l'ai acheté parce que c'est en gros, bah, j'avais envie de tester des, des huiles primer. Et euh, celle-ci, c'est un peu... Une... Normalement, ils disent que c'est censé donner un effet un peu de oui. Dewey, ça se dit couvert de rosé en français. Du coup, vous ne dites plus un fond de teint dewey. Vous dites un fond de teint couvert de rosé. Euh, sachant que j'ai aussi acheté la Baking Oil de Révolution Parce que Elise Atlantis l'utilisait et il beaucoup et j'aime beaucoup J'ai l'impression que ma peau, une fois que je me démaquille, est dans un, un bien meilleur état que euh, sans. Euh, donc je recommande en plus, je trouve qu'elle sent très bon et elle ne coûte pas excessivement cher donc, Baking Oil, huile de cuisson ouais. Donc, on va tester ça ça sent un peu le. Ça sent assez sucré, fruité, un peu genre comme. Vous savez, un. Genre un sirop dégueulasse pour la toux. Ouais, c'est un... plus épais en fait. Limite, je pourrais ne pas l'estomper. Puis en fait, c'est avec mon euh, look dieu. Là, j'en ai pas tapoté mon fond parce que je veux pas non plus que ça devienne. Une friteuse! Je ne vois pas des noms différents. Ça ne donne même pas un effet de oui, je suis un peu déçu. Bon. Alors, troisième produit qu'on va tester c'est ce correcteur euh, un peu style concealer, pff, anti cernes, mais qui est censé contrebalancer parce qu'il est jaune. J'avais déjà essayé un autre euh, de chez euh, Révolution qui est genre une couleur euh, saumon orange sombre. Euh, ça ne marche pas sur moi j'ai l'impression que mes cernes ne sont pas de la bonne couleur pour que ça marche. J'ai l'impression que c'est quand même très sombre comme couleur pour pouvoir l'utiliser là, à mon avis. J'avais envie d'essayer du jaune, parce que j'ai l'impression que le jaune fonctionnerait mieux. Euh, si ça ne fonctionne pas, je ne serais pas malheureux. C'est une... un produit qui m'a coûté 2 livres. Donc voilà, J'étais juste curieux de voir, j'avais envie d'essayer plus de... plus de produits de Rockstar plutôt que de voir absolument, me dire, ah, il faut absolument que je regarde si c'est bien ou pas. Alors on va prendre un petit pinceau euh, à détail. Comme ça. Je un peu Pas trop convaincu. Hein. Je vais euh, le fixer avec à nouveau ma poudre. Ça que votre correcteur se mélange avec votre anti cernes et votre teint et qu'ensuite vous ayez l'air tout jaune. Ouais. On verra. Donc on va Bon, du coup, j'ai fait le teint hors caméra. Euh, vous excusez-moi, j'ai mis un petit peu trop de bronzer, de contour. J'ai un peu l'air d'une drag queen, une reine de la traîne, donc voilà. Euh, bon, du coup, on va terminer les yeux. pas mal si mal sorti pour un look un peu improvisé je vais mettre du blush highlighter et je vais donner un peu mes pensées sur les euh, produits que j'ai testés voilà donc le look est fini parlons des produits que j'ai essayé. du coup je vais commencer avec en tout premier la palette de parading Sh Sh shift le déplacement de paradigme de beauté d'échantillon et Vraiment très très cool Je trouve qu'au niveau prix on se retrouve quand même avec Beaucoup de couleurs et je trouve que ça reste quand même Relativement honnête Vu euh, la qualité de pigmentation Donc il faut savoir que ça c'est la palette Volume 2, ils ont une volume 1 Qui est moins pigmentée Je trouve qu'au niveau couleur J'aurais bien voulu voir un peu plus de variété C'est à dire que euh, Là on a différents roses rouges Qui sont en fait extrêmement similaires Ici on a un saumon qui est un peu genre, une... ici une version assombrie Par exemple il n'y a pas énormément de jaune euh... En tout cas formulation matte que je trouve vraiment très sympa Relativement simple à estomper Les métalliques sont assez sympas Pas complètement fou Je pense que si on mouille son pinceau il y a vraiment moyen d'avoir des très bons rendus J'aurais euh, bien voulu des métalliques un peu plus sympas Ces deux couleurs là sont pas mes préférées Mais ça ce n'est qu'en mon avis Dans l'ensemble je trouve que c'est une très chouette palette euh, très sympa si vous voulez avoir beaucoup de couleurs en un. Surtout je pense pour euh, tout ce qui est artiste de maquillage Et euh, reines de traîne et tout ça Parce qu'il y a beaucoup de couleurs Du coup il y a moyen de faire beaucoup de looks avec juste cette palette Ensuite L'huile de Barry M Voilà <rire> euh, J'ai pas grand chose à dire dessus euh, Packaging très mignon euh, Ça coûte quand même 8 livres je ne dis pas que c'est extrêmement cher, mais si je compare à la baking oil, l'huile de cuisson de Révolution, je trouve que ça a été assez décevant. Peut-être qu'il faut en mettre plus, Pff, pas ultra convaincu. Et euh, enfin, le correcteur jaune. En réalité, je trouve que c'était pas si mal pour deux livres. Euh, je trouve que ça a un peu atténué mes, euh, mes cernes. Euh, je pense qu'avec un produit de meilleure qualité, peut-être que ça fonctionnera mieux. Euh... Je trouve que ce produit va probablement m'aider à savoir ce qu'il me faut comme produit pour cacher mes seins. Voilà. Je pense que c'était un achat quand même intéressant pour moi. Voilà. Donc voilà, euh, ça sera tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Euh, c'était très nouveau pour moi. Donc euh, je pense que euh, j'aurais bien voulu que ce soit plus amusant et plus distrayant. Je pense que c'est ce sur quoi je vais plus me concentrer la prochaine fois. Bah, N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, et puis euh, j'espère à très bientôt. Ciao